Salutons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Good Game Empire, je suis ravi de vous retrouver Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois Eh bien, pour commencer, j'ai obtenu beaucoup beaucoup de jetons d'or avec le Festival du Roi Lotus et j'ai pu m'acheter une boulangerie relique qu'on va retrouver ici et qui me permet de bien réduire euh, ma quantité de nourriture. En théorie, je pourrais la monter jusqu'à moins 25 quand j'aurai suffisamment de jetons. Euh, voilà Sachant que j'avais déjà moins 40, donc je payais 60% du coup euh, en nourriture habituelle. Si on retire 25%, je paierais 35%, quasiment moitié moins, à 5% près. Euh, donc ça c'est chouette, ça c'est chouette pour commencer. Ensuite, euh, j'ai. On va, on va faire dans l'ordre, euh, ce sera peut-être mieux. J'ai acheté, je sais plus si je vous avais montré ou pas. Ben, j'ai pris une offre qui pour 10 000 rubis proposait 5 vagues supplémentaires pendant 7 jours et une grosse déco à 3300 d'op et 4 tickets à la roue. d'ailleurs on fera c'est pas à la roue, c'est ça d'ailleurs on fera les tirages à la fin de la vidéo et j'en ai pas mal profité sur les nomades pour faire une attaque égale un niveau de salle des légendes montées, vu les ressources que ça rapportait. J'ai l'impression qu'ils ont ressources limitées, les nomades, et que quand on les tape, théoriquement, on peut piller plus d'un grenier plein. Bref, voilà. En tout cas, pour le camp. Euh... Et du coup, j'ai profité de ce commandant pour faire des sacrées grosses batailles, du genre celle-ci. Euh... Ouais, c'est ça. Déjà, je ne sais pas exactement pourquoi, mais les seigneurs étrangers ont pris 8000 soldats. Mon hypothèse à moi, c'est que plus j'ai de vagues, plus il y a de monde en face, qui en quelque sorte est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Parce que théoriquement, moi j'aimerais trouver des batailles avec 10 000 étrangers quand j'ai suffisamment de troupes comme ça et passer à un soldat près. C'est le, le, le, le, le meilleur ratio pour gagner de la gloire ou même euh, perdre le dernier soldat et qu'ils perdent tous leurs troupes aussi. Voilà, ça m'intéresse pas trop de récupérer des ressources sur les sur les étrangers, sachant qu'il rapporte que des ressources classiques et que j'ai besoin des ressources de luxe pour monter quoi que ce soit. Euh, donc, euh, pour ça, j'ai un commandant plutôt chouette, donc avec les 5 vagues supplémentaires, euh, Mêlé, il a aussi un gros bonus mêlé contre les envahisseurs, euh, un peu de tout, force de di distance contre les PNJ, je sais plus pourquoi j'avais mis ça. Ouais, bon, il me sert aussi en, en attaquant les nomades, là c'est le, le héros spécial euh, étranger. Voilà, et donc du coup je passe partout sur la première vague, même s'il y a pas mal de distance, ça c'est chouette, et ensuite je me retrouve dans la cour, donc jusqu'à la vague 10 avec des engins, ensuite je me retrouve dans la cour, et là ça passe large, même si jamais c'est pas des sortes mortelles vétérantes, euh... Même, euh, j'ai fait une bataille avec quasiment que des guerriers à arcs, reliques. Ça passe quand même. Bon, ça augmente les pertes. J'étais peut-être à 2700 pertes à la... sur 3700. Euh, mais mais c'est quand même plutôt chouette. Euh, en revanche, je me retrouve vraiment, vraiment à court de soldats. Ici, j'ai... Tac, tac, tac. Euh, 2000 plus 1000. Bon, dans les autres châteaux, je crois j'ai quasiment plus rien, c'est ça. Donc, je suis en train de taper dans... Les, les soldats qu'on achète le prochain, ce sera les aurores mortels je peux faire deux, presque deux batailles euh, en, en perdant 2000 soldats à chaque fois, et après on tapera sur les plus gros. Sachant que eux, je peux en acheter que 1000. Ouais, c'est vrai qu'il me reste deux batailles en achetant des soldats. Ça va être un peu chaud, chaud, chaud. Euh, c'est pas grave, je continuerai à recruter de mon côté. Voilà, et du coup, je me retrouve plutôt bien classé pour l'instant. Je suis dans le top 5. Euh, C'est juste dans la mesure où autant après ils sont bien loin, à partir du 7ème, euh, un gap de un, un pas de 10, 000, euh, 10 millions de points de gloire, je pense qu'ils ne le passeront pas. En revanche, les 6 premiers, on est, à part le premier qui est assez large, on est tous à 6000 près. Entre le 2ème et le 6ème, il n'y a que 6000. Donc il y a encore moyen, et il n'y a pas longtemps c'était moi qui étais 6ème. Ou D'ailleurs, euh, <rire> j'ai regardé. Bon alors qui est là Si je pouvais attaquer quelqu'un et, et le décourager, peut-être que euh, il arrêterait d'attaquer les étrangers, ça m'aiderait à rester. Je pense que je vais rester sur la technique. J'essaye de gagner de la gloire plutôt que euh, un truc de gros gros joueur qui consiste à dire... Bon alors j'essaye de faire du score à l'événement et en plus je casse la gueule euh, aux, aux joueurs euh, qui tentent de me dépasser. Comme ça après eux, ils osent plus. Je ne sais pas si jamais c'est ce que fait systématiquement BTK, mais euh, ils ont quand même une sacrée tendance. Euh, quand j'ai rejoint cette alliance, euh, on faisait un top nomade. On était deuxième, on montait fort. Euh, ils ont tapé les, les plus actifs de notre alliance, euh, histoire de dire euh, maintenant vous montez plus. Alors le festival ça continue. Pour l'instant je suis classé tac, tac, tac, euh, dans les 150 premiers. J'aimerais beaucoup récupérer 7500 pièces d'or, c'est quand même un score... Euh, admirable voilà ligue des royaumes j'ai bien commencé et ensuite ça se corse ah je suis repassé premier Yes. bref le premier événement j'ai fait 3 étoiles d'or le deuxième événement j'ai fait 4 étoiles d'argent et après j'ai fait des étoiles 6, 7 pff. voilà donc là ça repart ah là, ça tape lourd euh, mousse le attaqué je crois que c'est la troisième attaque qui prend lui le pauvre euh, bon, j'ai presque rien à envoyer Mais on va envoyer quand même Ce, ce mec il doit avoir 100 000 euh, Soldats sur son château C'est pour ça que je dis que j'ai presque rien Hop 38 minutes je sais plus si ça passe ou s'il me faut une plume euh, 27 ça passe pas Ok Et le type vient de l'envoyer d'ailleurs Alors On va envoyer une plume c'est pas grave Tac tac tac Profite de mes Presque 9000 soldats Mousse, tac. Euh, on va les envoyer pour longtemps d'ailleurs. Si j'en ai besoin, je les rappellerai. Euh, tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Il s'est fait attaquer tout à l'heure. J'ai soutenu. J'ai récupéré mes troupes. Maintenant, il réattaque. Il y a un type qui attaque euh, la VP. Il y a un joueur terriblement relou euh, qui arrête pas de. Ah bah, il est dans l'alliance hors règles. <rire> Et tout seul. Qui arrête pas de taper nos villages, nos avant-postes. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il a pété un câble. Hop, c'est pas le bon niveau d'espionnage. Bon, je vous parlais, je fais autre chose. Peut-être que ce qui vous intéresserait plus, ce serait le tirage à la roue. Et si ça se trouve, ça, me rend, ça va me renflouer en soldat. Et je vais pouvoir m'assurer le top 5 sans, sans difficulté. J'espère que moi et, et Jordi, on aura le top 5, mais... Comme on est dans les derniers, il y a quand même une chance qu'on se fasse prendre la place. Sachant que le top 5, c'est une jolie déco. 3600 d'ordre public, je croyais que c'était 3500. Là, c'est plutôt chouette. Et en revanche, en top d'alliance, je crois qu'on est relativement loin. Et bon, euh, l'alliance, elle fait euh, 400 millions. Moi, je, je fais 1 million ou 30 millions. Ça, ça commence à être quelque chose quand même. 40 millions, j'aurais fait 10% du score de l'alliance. Alors que ce qui se passe généralement, en tout cas pour les pour les étranges, les, tous les événements précédents, euh, moi je faisais 10 millions de points de gloire, on va dire. L'alliance ils font 1 milliard et je me dis ah bah ok j'ai fait 1%. Bon, c'est pas mal 1%. Juste on est 30, donc je devrais faire. D'ailleurs on est plus 30. On a été rejoint par d'autres d'autres joueurs. Du coup on est 39. Euh, on a fait une fusion. Si j'ai bien compris, on a fusionné avec deux alliances. Euh soit c'est des petites alliances soit on était vraiment pas nombreux je crois qu'on était genre 28-27 il euh, y a pas longtemps bref passons à la partie euh, <rire> suspense est-ce que je vais -ce que, sachant que moi ce que je souhaite avoir à la roue ce serait euh, des objets comme ça parce que plus 300 on dirait pas comme ça mais je pense que j'ai à peu près 300 gus sur mon mur oh euh... là Alors. Hop, ce sera mieux comme ça. Et ensuite. Ah bah, j'ai envoyé tous mes distances, c'est pour ça. Euh, 100 plus 100 plus. Je crois qu'on peut le voir quelque part, mais je sais plus où. Sur une tour Info sur le bâtiment Sur le donjon Bref, je sais plus. Bref, mon boost, il est ridicule. Plus 9. C'est un petit objet que j'ai fait à la main. Si j'avais un plus 300, ce serait chouette. C'est pas la roue, ça. Ça, c'est la roue. Euh... Voilà. Et sinon. J'avais calculé que je gagnais genre euh, 3, euh, 3500 nourriture en obtenant un objet comme ça pour remplacer un niveau 20 dans mon monde des sables. Ce serait top. Ça c'est aussi un énorme boost dans mes châteaux, même avec les objets ronds. Euh, J'ai pas un boost aussi énorme. Et après, bon, il y a des trucs moins... Bon, les rubis, ce serait génial, évidemment. Sinon, il y a des, des armures... Euh... Le truc, c'est qu'elles sont pas net nettement meilleures que les autres. Mais en obtenir une de plus, ça peut aider. Bon, déco, 3000 d'OP, on prend. Hein. Ça, par contre, je trouve que c'est un peu ridicule. Bon, ça dure 14 jours, c'est pas mal, mais quand même. Enfin, je crois que c'est les niveaux 1 qui sont encore moins... Bon. Bref. Ah non, c'est cela. Euh, 14 jours plus une vague supplémentaire. Bon. D'accord. Ouais. Euh, donc, C'est parti. Des défenseurs. à ah, premier lot. Ah, si je pouvais avoir l'objet sur les murs. Ah. Sachant qu'en plus, les, temps, les trucs temporaires, je choisis pas quand est-ce que, que je les obtiens, que je les utilise. à ah, deuxième gros lot, ça c'est pas mal. Alors là, il y a deux trucs qui m'intéressent, un plus que les autres, ce serait l'engin. Yes ah, si ça continue comme ça, on va être bien. Alors ça, je trouve ça assez nul. Bon, c'est des super engins, mais quand même. 1000 soldats, on va avoir de quoi réattaquer au moins. 1000 soldats. 1000 engins moins bien que les autres. Oh là là. Ah, il reste 55 minutes et on est passé dans les 10 premiers là. C'est quoi les 10 premiers Plus 3 vagues supplémentaires... Production d'hydromel, oh non, j'ai pas d'hydromel. Quoi, je peux les garder ces trucs là, c'est pas si grave. Trois vagues supplémentaires, unité sur les flancs, plus 30% pendant un jour. Oh, c'est léger par contre. Alors, ok, commandant Bérimont. Déjà, Bérimond ça commence mal, c'est pas un truc que je vais utiliser souvent. Bon, d'accord. 1000 défenseurs, je préfère avoir des attaquants. Les défenseurs, j'en ai beaucoup quand même. Alors, Baï, porte d'ouvre, mince, ressources perdues après avoir subi un pillage. C'est pas super utile. Ok, encore des soldats. Des soldats. Des soldats. <rire> je les suis avant qu'il arrive. Alors, un petit objet. Une jolie déco. Alors, euh, ouais, pas le truc temporaire de préférence Ok, bailli. Force contre les unités à distance, ça c'est pas mal 28 Enfin, euh, 3 étoiles d'argent Porte d'ouvre Je pense que c'est meilleur que ce que j'ai Y compris sur mon château principal Ça, ça servira contre le camp C'est pas révolutionnaire non plus Un ticket Enfin, un tour de plus Encore des trucs contre le camp des défenseurs, bof bof. Des défenseurs. Sachant que le camp il me tape pas très fort donc je perds pas beaucoup de défenseurs. Ce qui m'embête un peu. Alors à part un truc temporaire. Bon, fallait que ça arrive aussi. Des drapeaux. Dépasser la moitié des tickets. Il y a encore moyen d'avoir un ange, hein, en théorie. Le truc sur le mur, là. S'il te plaît, je veux plus 300 sur mes murs. Non. Il y a qu'une chance sur 3 à chaque fois que je veux un truc en particulier. Mais bon. Je prie toujours. Alors, alors, alors, alors, alors. Bon, pas un truc temporaire. Est-ce que c'est un truc de baï en commandant Mais les plus 26, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est le meilleur que j'ai de plastron. Pas de beaucoup, mais... C'est vraiment beaucoup défenseur. Et je suis passé rang 3. Haha. <rire> Alors, 1000 drapeaux, ça, ça va m'être utile quand même pour cet événement. Oh, 1000 drapeaux, 10%. 1000 soldats... Et je suis troisième, ne me dites pas que je vais passer premier, ce serait un truc de dingue ça par contre. Encore un ticket. Je suis deuxième, mais c'est impossible, je ne peux pas passer premier quand même. Avec 40 tickets. Bon, le truc un jour c'est un peu ridicule aussi. Les... Et ça c'est temporaire. Et production d'hydromel aussi. Bon je les garderai jusqu'au moment où j'aurai de l'hydromel. Alors arme au plastron. Hmm. Des engins. Yes, un gros lot. Arrête avec les trucs temporaires, sérieux. Y'a pas tant de chances de les obtenir. Alors, un hein, Gugus, héros, euh, bailli, PNJ, euh, force des unités, douve porte, production de ressources de royaume, vitesse de construction. Ah, vitesse de construction! Je me demande si je vais pas le mettre euh, quelque part, celui-là. Ah, il me reste 4 tickets. Un gros lot. Armure ou épée. Armure. Porte d'ouvre. Mêlée. Super, ça m'en fait deux comme ça. Un dernier gros lot. Oh yeah, je pensais qu'il n'y était pas là. Alors bon, bailli euh, ou plastron, je sais pas. Truc temporaire. Bon, j'aurais eu beaucoup de trucs temporaires. C'est pas forcément mon. mon choix préféré. D'ailleurs, ça se voit, je les utilise pas tellement. J'en économise. En revanche, le truc de nourriture, je pense c'est le meilleur truc que j'ai gagné. Euh, de ce côté-là, j'ai gagné. Tac tac tac. On va regarder s'ils servent tout de suite. Donc, actuellement, j'ai euh... Porte d'ouvre, vitesse de déplacement de l'armée Est-ce que je pêche sur le mêlé Non Est-ce que toi tu pêches sur le mêlé Oui Tu as quoi Porte d'ouvre, d'ouvre Et si je te file Donc ça c'est 28, ça c'est 28, 2 oh, C'est vraiment très très proche On va prendre lui euh, Mêlé 130, on dépasse même Le, le truc théorique Il faudra que je mette une gemme euh, et le suivant ça va être mon numéro 10 Envahisseur lui déjà cap sur les trucs de mêlée Lui il est pas cap Pour l'instant il a 15 en distance Ah 28 c'est quand même pas mal mieux que 15 hein. euh, et Du coup 29 Bon il est encore euh, trop haut euh, toc. On va faire un petit plus Distance Bon je réorganiserai, ça va me prendre pas mal de temps à mon avis Les Ouais donc lui il fait 7300 Je réorganiserai mes Ah là là Mes baillis et mes commandants C'est ce que je voulais dire Parfois je cherche mes mots quand même euh, Et de ce côté là Hop J'ai du 18 et du 20 Je dirais, ouais donc, le, donc, je produis 52 400 et des bananes. Oh C'est cher Maintenant, je produis 48 000. Donc, on était sur 52 000 au début. Vire-toi. Et maintenant... On verra si j'ai bien calculé. 56 000. On était à 52 500. Donc j'ai gagné 2, 3, 4. Oui, j'ai gagné plus de 3 C'est plutôt pas mal. On s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Euh, pour si certains de, de l'Alliance regardent la vidéo et que vous nous avez rejoint récemment, euh, bienvenue. Sinon, euh, je suis ravi euh, d'être... Euh, avec vous, et où que vous soyez sur le monde, amusez-vous bien, et à la prochaine